Euh, donc, euh, je m'appelle Antoine Marin, je travaille à la Société euh, à Coopérative à depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et par rapport à mes collègues, je suis donc basé dans le nord de la France, à Beauvais. Et je travaille sur des projets territoires. Donc projet territoire, j'ai travaillé avec la, la région Nord-Pas-de-Calais, donc sur un territoire assez vaste, avec beaucoup de systèmes agricoles différents. Et j'ai travaillé sur euh, des bassins de captage, donc euh, des zones plus réduites, avec des contraintes euh, assez fortes, et notamment des contraintes environnementales euh, euh, plus ou moins imposées aux agriculteurs assez difficiles, en proposant l'agroforesterie. Un des points forts, c'est de pouvoir euh, toucher une grande diversité de systèmes agricoles, de systèmes de production, des bio, des conventionnels, des euh, grandes cultures, de l'élevage, du maraîchage. Et euh, au quotidien et dans le métier, c'est très intéressant, très enrichissant, de découvrir plein d'enjeux différents. La contrepartie, c'est qu'on euh, ne peut pas être expert et spécialiste sur tous les sujets. Et donc, je vois beaucoup mon métier euh, quand on est sur le terrain ou alors en formation comme un facilitateur de projet. Et euh, ça veut dire qu'on apporte notre expérience de l'agroforesterie euh, euh, parce qu'on y travaille tous les jours. Mais c'est avant tout faire euh, construire les projets par les agriculteurs eux-mêmes. Euh, de manière individuelle, mais en formation, c'est aussi de manière collective. Et euh, c'est un moyen d'avancer très intéressant. Euh, la formation à c'est euh, quelque chose d'important. C'est quelque chose qui réunit un petit peu toutes les compétences euh, d'Agroof, à savoir euh, nos chercheurs, euh, nos conseillers de terrain, nos formateurs, tout le monde travaille ensemble, et euh, c'est un peu notre manière de valoriser l'ensemble du travail. Euh, donc ça, c'est intéressant de bosser sur tous ces aspects-là, parce qu'on touche à, à la recherche, à... Euh, à, au terrain, on met tout ça ensemble et on le fait surtout avec les agriculteurs. Euh, de travailler tout seul avec un agriculteur c'est intéressant mais euh, on ne donne pas une dimension très forte au projet alors que à chaque fois qu'on a pu faire des formations avec 5-10 agriculteurs, on a tout de suite une dynamique qui se remet en place et euh, ces formations elles sont souvent aussi euh, reconduites donc on fait une première année de formation conception de projet, Une deuxième année, la deuxième année on fera la formation euh, gestion du projet agroforestier et on arrive à, à construire des vraies relations à, à, à moyen terme avec des groupes d'agriculteurs qui, euh, qui construisent leurs projets, qui échangent sur leurs projets et donc on, qui ont souvent des projets d'assez de, bonne qualité, enfin des projets qui marchent bien et c'est souvent aussi des initiatives qui vont être euh, d'autant plus valorisées sur les territoires, c'est à dire que voilà on sait très bien qu'il y a un groupe qui travaille ensemble, sur l'agroforesterie, qui échangent, qui s'améliorent, qui vont mettre en commun du matériel. Et ça, si on travaille de manière individuelle, on ne l'a pas aussi facilement. La formation, c'est vraiment euh, euh, travailler ensemble, euh, trouver des solutions ensemble et maintenir le système ensemble. Et ça, c'est vraiment l'objectif de, de nos formations.